Bonjour à toi chers spectateurs, La Maison de Anissa Bonnefond. On va pas se mentir, le film titillait fortement la curiosité. Que ce soit par son interdiction, par son côté très irrévérencieux, par son sujet, par son actrice, par son envie. Le film donnait très très envie et moi personnellement j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Même s'il faut toujours un petit peu se méfier de ce genre de long métrage qui sont un peu à l'idée de titiller le chaland et qui derrière, peut-être, n'ont pas toutes les cartes en main pour réussir à nous convaincre. Le résumé, pour faire simple, Emma est une jeune romancière en manque d'inspiration et qui réside à Berlin avec sa sœur. Un soir, avec son meilleur ami, elle décide de rentrer avec lui dans une maison close. Ils n'osent pas ensemble, mais le lendemain, elle revient, seule. Je suis un peu déçu. En même temps, j'avais été prévenu. Si tu passes par là, Louane, c'est de toi que je parle. Euh le film ne tient pas sa promesse de base. Certes, on a ce sujet, certes, on a ce contexte et cette forme, certes, on a cette idée qui vraiment va pousser un peu le spectateur à mal et va l'inciter un peu à se plonger dans un univers qui ne laisse pas indifférent, clairement. Mais le film n'a rien de plus à nous proposer. Je veux dire, pour comparatif d'un long-métrage dans le même style en termes d'étiquette, l'année dernière, Pleasure avait au moins le mérite bah de vouloir montrer un envers du décor glauque, macabre, et surtout d'avoir du sens par rapport à ça. Ici, à part pour le côté un peu tendancieux et l'envie de voilà montrer cet univers, Bonnefond, elle n'arrive pas à livrer plus que ça. Et même pire, et c'est là mon gros souci, elle tombe dans le travers d'un classicisme cinématographique qui vraiment peut laisser indifférent. Et il y a une bonne partie du métrage où, hormis quelques scènes où j'étais en train de me dire que ça se renouvelait le reste du temps, c'est juste l'histoire d'une meuf paumée qui va se retrouver dans un univers, qui va la changer, qui va l'inciter à se poser des questions, qui va l'amener à faire une rencontre amoureuse, qui va plus ou moins bien emmener sa vie, et c'est tout. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment tout. Jouer avec un sujet, avec une certaine idée de cinéma, avec une envie de porter autre chose qu'une forme classique, cela peut donner lieu à des œuvres surprenantes, étonnantes, entraînantes, mais surtout, cela sonne comme une promesse qu'un auteur peut emmener très loin ou peut-être pas. Anissa Bonnefond ne va pas assez loin justement avec son nouveau long métrage et si elle réussit tout de même à nous embarquer dans un projet de cinéma intéressant, cela n'en reste pas moins être le minimum syndical dans sa catégorie, soit un film à la trame narrative et à la base créative très classique, n'amenant que rarement le spectateur dans la bonne direction. En termes d'écriture, le film se base sur le roman d'Emma Baker, très librement, et il est donc adapté par Anissa Bonnefond et Diane Stem. Et c'est là en fait que je me rends compte qu'on découvre un petit peu de manière totale le problème des scénarios coécrits par Diastem. Diastem est un scénariste, si vous regardez sa filmographie, qui en tant que réalisateur a proposé des longs-métrages très intéressants. Des longs-métrages qui questionnent nos idéaux dans un univers plus ou moins, on va dire, dystopique ou extrême en tout cas. Et le problème, c'est que Diastem, il sait super bien construire ses univers, mais dès qu'il s'agit de s'attarder sur des personnages, voilà, les héros, écrits par Diastème souffrent terriblement d'un manque de profondeur. Et ici, avec bonne fond, et ben Emma manque de profondeur. Emma est un personnage hyper cliché, très classique, très convenu, droit dans ses bottes. Le seul point qui fait en sorte qu'elle change d'univers, ou en tout cas qu'elle change de dimension pour le spectateur, c'est l'univers des Maisons Closes. Et sinon, il euh, n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus, c'est une héroïne, tout ce qu'il y a de plus lambda et de plus classique. Et c'est ça qui me gêne. Et même pire, c'est que les personnages autour sont les plus intéressants, et c'est ceux qu'on voit le moins. c'est ce que je disais en début de vidéo, où je pensais à Luan Luan avait très bien résumé ça. L'univers est fascinant. On a envie de le voir vivre. On a envie de laisser cette maison prendre vie, avoir chacune de ses héroïnes et chacun de ses personnages avoir plus de place. Mais... Il y a Emma. Et Emma pose problème dans ce scénario. Et à partir de là, c'est compliqué de se laisser embarquer dans un film où on se dit que tout est cliché, tout est grossier et tout est facile. Si la base du scénario donc ne fonctionne pas à cause d'Emma, il faut bien avouer que Bonnefond et Diastem cherchent tout de même à pousser l'univers assez loin en termes de développement et en termes de réalisme, ce qui amène à ces séquences fortes et à ses héroïnes secondaires touchantes. Mais du coup... Tout ce qui devrait être l'essence même de ce projet, ces thématiques autour de la féminité, du relationnel amoureux face au sexe débridé, de la sexualité et de l'intimité justement, face à la réalité de notre époque, tout cela est souvent rendu anecdotique, ne ramenant qu'à de brefs instants de cinéma qui devraient être forts, mais qui sonnent comme trop simples pour fonctionner. En termes de mise en scène, Anissa Bonnefond a la bonne idée, je dirais sur la base, de faire de son long métrage une proposition plus ou moins poussé en termes d'esthétique. C'est un film qui est très stylisé et en même temps qui est très sobre. C'est un film qui montre juste ce qu'il faut sans jamais tomber dans le graveleux. C'est un film qui parvient à plutôt bien s'équilibrer dans sa rythmique dramatique, mais qui par contre derrière n'a pas grand chose à nous montrer. Le souci, c'est que Bonnefond, ça se voit, elle a un film qui esthétiquement est léché, mais qui n'a pas plus que ça à nous montrer. Et le problème, on en revient toujours à là, c'est que bah, vu qu'on a une histoire qui est cliché et grossière, c'est un peu compliqué derrière de façonner une esthétique et une dimension cinématographique et graphique qui aille avec ça, quand on doit montrer un univers qui se veut irrévérencieux, euh, qui a envie de montrer quelque chose que le spectateur n'a pas plus que ça l'habitude de voir. Et voilà, en fait, on retombe sur ce même problème. C'est que c'est un film qui devrait être à la hauteur de ce qu'il propose à sa base. Et malheureusement, c'est un film beaucoup trop classique. Et à partir de là, compliqué de jouer avec son sujet lorsque l'on a envie de sonner comme classique. Bonnefond donc amène une photographie et un travail de l'esthétique qui se tient. Mais qui n'apporte rien de plus que ce que le scénario démontre déjà. Soit une immense faiblesse à développer et acheminer ce qui devrait faire la force et la forme de ce scénario et de cette aventure. Soit un envers du décor qui est déconstruit. Visuellement, il est bien amené mais il est un peu à l'image de ce plan final de long métrage où on aurait presque la sensation que la cinéaste sera en train de nous démontrer qu'elle a su briser une barrière et nous démontrer quelque chose d'important, alors que finalement elle ne réussit même pas à effleurer correctement, ce qui devrait être un moment aussi gênant qu'excitant. En termes de casting, celui-ci est bon, parce que Anissa Bonnefond a eu la très bonne idée de jouer sur plusieurs cartes. Elle a la carte de prendre des actrices qui sont extrêmement charismatiques et qui vont très bien porter leur personnage. Je pense à Horatica et à Rossi de Palma. Elle a l'idée de prendre des acteurs sur lesquels on va avoir une vraie attache et qui vont très bien s'en sortir. C'est-à-dire Gina Jiménez et Yannick Régnier, qui jouent respectivement euh, la sœur et le meilleur ami de Emma. Super idée. On a en plus l'idée de vouloir greffer des gens un peu d'un milieu, justement, irrévérencieux, avec Nikita Bellucci. Très bonne idée. Et en plus, le fait de rajouter derrière des gens comme Philippe Rebaud, qui se pointent et qui sont là presque juste pour amuser le spectateur, ben ça marche. Ça marche. Le problème, c'est que c'est tous des acteurs secondaires. Après, c'est pas pour dire L'actrice principale, elle est merveilleuse. Mais son personnage est pas plus intéressant que ça. Anna Girardot est une immense actrice qui n'a plus besoin de le prouver. Et ici, même si elle est excellente, elle ne transcende jamais cette héroïne qu'elle représente bien, mais qu'elle ne mène jamais assez loin. Au bout du compte, la maison est décevant. Et décevant parce qu'il n'est pas à la hauteur de sa promesse. Je sais que je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, mais pour moi, ça symbolise parfaitement ce qui cloche avec ce film. C'est un film qui n'est pas à la hauteur de son sujet. C'est un film qui fonctionne en tant que tel, mais qui n'apporte rien de plus que ce que l'on pourrait imaginer en fait en pensant au long métrage. C'est-à-dire en se disant, c'est l'histoire d'une jeune auteure qui va rentrer dans une maison close pour pouvoir écrire un roman. C'est tout, c'est littéralement ça. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de réflexion plus poussée que ça. Il y aurait des idées, il y aurait des puissances dramatiques qui pourraient être développées autour de la femme, autour de la surexploitation de celle-ci, mais c'est jamais plus abouti que ça. Donc la maison d'Anissa Bonnefond, ben bof. Si vous avez envie de découvrir le film, why not Si vous n'en avez pas plus envie que ça, passez votre chemin, vous ne perdrez rien. A plus